Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente le HomePod d'Apple. Hey Siri, how do you say hello in French Le HomePod d'Apple, c'est un assistant vocal, donc il vient en concurrence avec le Google Home Mini, le Google Home, les Amazon Echo. Et Apple veut se faire une place sur ce marché avec un produit ultra design et un produit aussi qui est bloqué chez Apple parce qu'Apple aime bien bloquer les gens. Dès la réception du produit, alors vous attendez pas à le recevoir chez vous, il n'est pas dispo en France, il faut attendre le printemps, je l'ai importé d'Angleterre. Dès que vous recevez le produit, tout est pensé pour le design. Donc même le carton qui est autour de la boîte du HomePod est pensé pouvoir le sortir facilement et on a vraiment une impression premium quand on l'ouvre. Et quand on le met en marche, c'est la même chose, la configuration est ultra simple. Vous mettez votre iPhone ou votre iPad à côté, il y a une petite pop-up qui arrive. Voulez-vous configurer le HomePod Oui, et vous faites les étapes. C'est pour moi le premier point positif, mais aussi le premier point négatif, parce que moi, j'ai quoi moi J'ai quoi Je l'ai pas là J'ai quoi J'ai un Android, j'ai un OnePlus 5T, du coup j'ai du carotte le téléphone à un pote pour le configurer. Après, je me suis rendu compte que mon iPad suffisait, mais ça, j'ai pas réfléchi, j'ai entendu le truc. Sur le design du produit, pour moi, c'est donc ultra réussi. Il s'intègre bien dans la maison, dispo en blanc et en noir. Sur le dessus, vous avez une surface tactile qui est vitrée, je sais pas le matériau. Par contre, premier point négatif, j'ai une petite fille qui adore s'amuser avec mes objets connectés. Et là, juste en tapant avec ses ongles, elle a fait des pocs dessus. Donc le truc est déjà rayé, je peux pas le revendre, j'allais vous le vendre à la fin de la vidéo. Et c'est vraiment très dommage. <rire> Alors, le HomePod, je vous ai dit qu'Apple verrouillait. Il verrouille pourquoi Parce que pour utiliser les fonctions vocales avec de la musique, vous devez forcément avoir un compte Apple Music. C'est assez dommage. Donc, vous pouvez lancer n'importe quelle chanson, n'importe quel album, ça, ça marche bien. Hey Siri, play Snoop Dogg. Okay, here's some Snoop Dogg, picked just for you. Si vous voulez utiliser Spotify ou Deezer, vous pouvez le faire via AirPlay. Donc, vous devez le lancer depuis un iPhone ou un iPad. Vous pouvez ensuite dire suivant, précédent, mais par contre, vous ne pouvez pas dire Siri lance telle musique sur Spotify et ça, c'est vraiment dommage. Petite info sur AirPlay, Apple boss sur AirPlay 2 qui permettra dans le futur d'avoir plusieurs enceintes en mode multi-room pour pouvoir jouer la musique sur plusieurs enceintes en même temps comme le fait déjà Sonos par exemple. Le plus gros point fort ce HomePod, c'est son son. Il claque, on branche. Le son pète. Le son pour moi est aussi bon, voire meilleur que celui que j'ai sur les Sonos One et la Play One. Il est largement au-dessus du Google Home, et de l'Amazon Echo et de l'Amazon Echo Plus. Donc Apple là-dessus a vraiment réussi son coup. Les équipes en charge du son pour la marque sont vraiment au top. Les points faibles pour moi du HomePod, c'est bah, Siri. Siri, je le trouve pas intelligent, il va peut-être s'améliorer. Il n'est pas conversationnel. Si je lui dis « Hey Siri, où est Barack Obama ?» Obama, the is an hey Siri. Oh, holiday hits. What? Il y a un point très très négatif avec ce HomePod, c'est qu'il vous permet de faire des actions personnalisées, sauf qu'il ne détecte pas la personne qui parle. Donc, en gros, j'ai mon compte iMessage, mes calendriers, etc. qui sont synchronisés. N'importe qui peut passer chez moi et dire Siri envoie un message à telle personne alors que ce n'est pas moi et franchement ça c'est négatif et je vous conseille si vous le recevez de désactiver cette fonctionnalité parce que ça peut créer des petits soucis. Sur le contrôle de la maison connectée, Apple est aussi fermé avec juste les appareils qui sont compatibles HomeKit donc je peux par exemple lui dire « Hey Siri, turn off office !» Donc ça, ça marche pas, pas mal avec des philips sueux par exemple. Mais pour l'instant, l'écosystème n'est pas du tout ouvert aux autres. Alexa a quelque chose qui s'appelle les skills qui sont des dizaines de milliers d'applications et Google des actions qui permettent d'interagir avec beaucoup plus d'objets que ce que fait le HomePod pour l'instant. La surface supérieure est tactile. En appuyant un coup dessus, je lance la musique. Il y a un petit lag. Hein en rappuyant, je l'éteins, en, en cliquant deux fois, on va aller à la musique suivante et on peut bien sûr monter et baisser le son. On peut déclencher Siri sans lui dire hey « et Siri !» en laissant appuyer son doigt. Turn on off yes. Sure what means. what Pour faire simple, sur ce qui est du son, il est meilleur que l'Amazon Echo, il est meilleur que l'Amazon Echo Plus, il est meilleur que le Google Home, forcément que le Google Home Mini, que l'Echo Dot, il est pour moi quasiment au même niveau que le Sonos, voire meilleur quand il pourra faire du multi-room. Au niveau du prix, il est plus cher que chacun de ses produits. Il est par exemple quasiment trois fois plus cher qu'un Google Home. Mais son vrai concurrent dans la gamme des assistants vocaux avec un excellent son, c'est le Home Max, qui n'est pas disponible en France et qui a à peu près le même prix aux états unis et le Sonos One, qui pour moi propose déjà des meilleures fonctionnalités, comme Alexa est déjà intégré Google Assistant va arriver. Et le vrai comparatif entre les deux produits, je vous le ferai quand on aura deux HomePod et deux Sonos One pour vous faire un vrai comparatif du multiroom et voir si, sur la qualité sonore, il arrive vraiment à se dépasser. J'aimerais qu'Apple fasse juste une enceinte sans Siri, sans la puce, un peu moins chère, à 150 euros par exemple, qu'on puisse se brancher en jack, en port optique, en Bluetooth, en Wifi. Et ça serait vraiment pas mal. Pour l'instant, je trouve que Siri n'a pas du tout de valeur ajoutée sur le HomePod. Siri sur le HomePod est beaucoup moins intelligent que Siri sur l'iPhone. C'est aussi le cas sur les Macs. Siri peut faire moins de choses que Siri sur l'iPhone. Donc j'espère que Apple va bosser là-dessus. En attendant, il va sortir dans plusieurs mois en France. On attend le prix de lancement. Je l'ai acheté moi en Angleterre pour 319 livres. Donc ça fait à peu près 350 euros. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Stuffy, je reviens sur une prochaine vidéo, c'est le test du Mavic Air que je vais faire avec mon pote Julien. Du coup, si vous l'avez aimé, abonnez-vous, si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu, si vous l'avez pas aimé, abonnez-vous, si vous l'avez pas aimé, mettez un pouce bleu, et je vous dis à la prochaine. Et du coup, ben, je vais le revendre. Donc, si vous voulez l'acheter, il y a des petites rayures dessus. Petite rayure là, vous cliquez, vous l'achetez. Mais avant. Oh!